Bonjour à toutes et à tous, euh, bien écoutez, euh, je suis de retour, hein, comme euh, c'était dit euh, lors euh, de ma précédente vidéo hein, que, je serai, euh, que je serai de retour bientôt et donc je suis là pour euh, justement euh, poursuivre euh, euh, suite à toute euh, la série de, de vidéos que j'ai faites euh, précédemment. Hein. Donc au euh, euh, vu de ma caractéristique, vous connaissez, euh, vous connaissez mes opinions, euh, enfin ceux, qui, ceux et celles qui, qui ont pu visionner euh, mes, mes précédentes vidéos et donc euh, je vous remercie hein, pour ça, hein. d'ailleurs euh, bon, c'est vrai que je ne cherche pas à avoir du succès euh, fondament, fondamental. Je, J'en ai pas besoin, je suis sur YouTube, c'est pas pour euh, pour obtenir euh, euh, tout, euh, toute cette victoire, euh, comme euh, tous, euh, ou vous aimez ou n'aimez pas. Moi je, je n'oblige personne euh, à devoir euh, visionner euh, ceci, euh, c'est pour ça que je mets euh, donc l'ensemble de mes vidéos et même mes propos euh, écrit euh, afin que tout, tous et toutes soient librement euh, euh, décisives de ce, ce qu'ils veulent voir, hein, ce qu'ils veulent... Moi je n'oblige personne, moi j'expose je, mes, mes, propres, mes propres opinions, même mes convictions, hein, mes convictions d'être. Hein. Euh, c'est tout comme euh, comme euh, je discute avec vous euh, euh, réellement. Donc euh, c'est à peu près pareil quoi, hein. sauf que là euh, c'est virtuel. Donc euh, bon moi euh, l'avantage c'est que quand on, quand on, on s'expose euh, virtuellement, euh, on n'incite on enfin, pas, on n'oblige pas euh, euh, tous ces gens euh, qui qui veulent, enfin euh, qui doivent nous écouter ou qui euh, qu'on soit présent et puis qu'on doit euh, qu'on doit parler euh, devant eux sachant qu'il euh, y a des choses qu'ils qui n'ont pas envie d'entendre de, donc c'est tout à fait normal moi c'est pour ça chaque, chaque être euh, a ses, ses propres opinions, je n'ai pas euh, je n'ai pas vous obligé à être comme moi, loin de là, très loin même, comme je le savais écrit, hein, c'est comme par écrire comme, comme lorsque je vous le dis, donc euh, voilà, je, je pense être honnête là-dessus, enfin, seule la nature sait, voilà, et donc, euh, bon, comme vous le savez, à ma caractéristique, euh, je, je suis de nature solitaire, hein, comme euh, j'ai toujours été, et bon, euh, finalement, euh, je me suis retrouvée euh, pleinement euh, dans, dans cette caractéristique, euh, sachant que, euh, bon, euh, comme je vous ai expliqué lors de mon interview précédemment, euh, j'étais euh, contrainte euh, à, à devoir vivre comme... Euh, la communauté, hein, c'est ça, quand on est euh, scolarisé, quand elle est trop petite, on ne peut pas se permettre de, de dire euh, de ce que l'on est, ce que l'on pense vraiment, et, et c'est par crainte ou par respect, je ne sais pas, je... mais euh, sur le fond, j'ai toujours été euh, de nature solitaire, c'est la preuve, je, je me suis retrouvée euh, lorsque... J'ai été euh, sous les coups de vingt ans, quoi, à peu près euh, une vingtaine d'années. Donc euh, voilà quoi, je, euh, parce qu'auparavant, bon, on est toujours euh, on est toujours euh, soumise. Hein, euh, J'étais euh, contrainte, quoi. Hein. Mais maintenant euh, j'ai retrouvé ma, ma propre liberté intérieurement. Parce qu'on n'est jamais libre. Euh, par rapport aux autres, c'est sûr, mais hélas euh, c'est l'inconvénient, parce que bon, si chacun euh, vivrait euh, à, sa, à sa propre manière, euh, puis on n'a pas interposé euh, sur sa caractéristique, on n'a pas à le juger, on, on, on le prend comme comme il euh, naturellement il il y a un retour de respect, euh, un respect euh, considérable. moi je dis considérable parce que vous l'aviez, euh, vous aviez considéré euh, tel que euh, depuis toujours. Et sa nature, c est, c est, comme on dit, euh, euh, lorsque, euh, lorsque une plante, une plante commence à se fleurir, finit à se fleurir. Et c'est ça, c si on le laisse euh, tel qu'il est, euh, on, on, on obtient énormément de choses, sans, sans euh, qu'il y ait euh, euh, du profit par derrière, quoi, voilà, moi je trouve euh, être solitaire, c'est quelque chose, euh, enfin moi, c'est une caractéristique, plein de monde ne sont pas solitaires, et c'est pas ce que je m'impose, là. Euh, mais euh, euh, moi, euh, on découvre ma solitude, ma vraie solitude, euh, c'est d'être euh, profondément moi-même, sereine, euh, je sais euh, de quoi je, je, je peux entreprendre, je sais de quoi je veux euh, dans la vie, euh, je, je n'hésite de rien, je persévère. Enfin, la nature, c'est, moi je n'ai pas à dire, euh, euh, je n'ai pas à être euh, prétentieuse ou euh, non, je, euh, je n'ai aucune raison, enfin, euh, bon, euh, c'est, vous savez vraiment ce que je pense euh, dans l'ensemble, hein, et donc euh, euh, c'est vrai que euh, la solitude pour moi, euh, comme euh, je, je le dis sur le récit, euh, euh, c'est remarquable. C'est inconsidérable et c'est une caractéristique qui, qui ne s'apprend pas. Il n'y euh, a personne qui m'a appris à être solitaire, loin de là, mais c'est au fond de moi, c'est ma personnalité et je, et je, je, ne, pourrais, je ne pourrais pas euh, changer radicalement euh, euh, à une autre caractéristique, sachant que je ne plais pas à un grand nombre de monde. Donc euh, non, je n'ai aucune raison à me familiariser, à m'adapter euh, selon ce que l'autre il, il veut que je sois. Euh, non, moi, moi je reste comme je suis, c'est euh, ma nature d'être, c'est ma façon de, de voir les choses. Moi, peut-être un peu un peu euh, euh, particulière, je ne sais pas, mais ça, ça la nature peut en juger, quoi. Je ne suis pas là pour dire, euh, voilà, euh, comme j'ai disais euh, dans euh, lors, euh, lors de mes précédentes vidéos, euh, je dois être comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, euh, c'est je suis. Euh, indépendante, euh, enfin indépendante, sans, malheureusement sans être indépendante, parce que malheureusement, on, on dépend toujours de quelqu'un. Donc, euh, que ce soit au niveau monétaire, au niveau. Euh, euh, on a toujours un, un devoir, toujours. Euh, et c'est dommage de, de restreinte à notre personnalité. À, tout pour faire plaisir à un grand monde, pourquoi pour avoir du succès, pour, euh, pour dire, euh, voilà, euh, moi je suis très, euh, très, très euh, intellectuelle. Bon, euh, moi je ne suis pas intellectuelle, je, je vous le dis très honnêtement, même si c'est publiquement, euh, euh, lors de ma publication, je n'ai pas honte parce que moi je, je reste moi-même, tout simplement, sans, sans équivoquer quoi que ce soit, moi je pense pas être au monde je ne pense pas, parce que j'ai je, je toujours, euh, soit dans mes écrits, ou soit euh, lorsque je, je dialoguais euh, lors de mes précédentes vidéos, vous voyez bien, hein, euh, je n'ai rien à cacher sur ma personnalité, je n'ai pas avoir euh, honte par rapport à tout, tout cet engrenage, pour faire plaisir, pour, pour avoir une bonne image, pour, euh, non, euh, moi, ceux qui ils veulent euh, m'écouter ou qui veulent, euh, qui sont intéressés qui, par euh, ma façon d'être, euh, c'est bien, c mais euh, je, même vous, euh, même vous mes amis, euh, je n'oblige personne à, à, à c'est pas un devoir. Non, euh, moi je m'expose spontanément. Je sais pas si c'est vraiment le mot, spontanément, naturellement quoi, je m'expose euh, comment dire euh, bien plus que la nature, je sais pas. Mais voilà quoi. Voilà euh, vous m'aviez, euh, je pense, compris. Hein, euh, maintenant, euh, ça fait longtemps que je m'expose sur les mêmes sujets. Et, et voilà, quoi. Je n'ai pas à m'interposer à chaque fois euh, de qui je suis. C'est pas dans l'intérêt de, de toujours. Euh, toujours dire euh, voilà euh, je suis comme ça c'est euh, bon vous avez compris on passe à autre chose bon je peux comprendre mais bon euh, euh, c'est vrai qu'au niveau de la société aussi euh, bon vous savez très bien que, de ce que je pense euh, c'est toute une toute une, euh, une exploitation euh, on est dominé, on est exploité on est, mais caricaturé malheureusement mais bon euh, c'est malheureusement euh, on, on est pour, euh, pour en subir alors que l'humanité ne sont pas là pour en subir ils sont là pour, euh, pour euh, profiter à chaque instant j'y profiter parce que il y a, euh, on peut l'interpréter dans certaines euh, dans certaines, euh, euh, comment dire, euh, dans d'autres euh, options, dire, euh, voilà, profiter pour quoi, pour le système, pour, euh, non, pas du tout, est, on est né, c'est pour profiter, pour vivre euh, pleinement pour soi, on n'est pas né pour euh, profiter euh, euh, de, de l'autre, euh, pour soutirer, euh, euh, de façon malsaine, euh, malsain, euh, envers l'autre, euh, Moi, je ne vois pas euh, où je profite du, de l'autre, quoi. Même, euh, bon, euh, comme vous le savez, je suis solitaire, je, je ne dépends de personne, personnellement. Je, je n'ai pas... c'est complètement... <rire> je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais profiter du système, euh, en effet, pour profiter de toute façon, la, la nature, euh, nous, on nous a créé, c'est pour euh, profiter pour ça, <rire> je sais pas, mais, mais euh, je pense que c'est tout l'argent qui, qui met euh, sous, sous, sous tension, malheureusement, il y a tout, y a tout est lié avec ça, avec l'argent, la, la, quoi, c'est... Et vu qu'il y a l'argent, c'est la valeur, il euh, ne faut pas toucher la valeur, il ne faut pas toucher le prix, il ne faut pas toucher à, à certaines choses, euh, y est, je ne sais pas, euh, on est, ce n'est pas pour, euh, pour vivre euh, tout le temps sous, euh, au niveau monétaire, on, on peut vivre même différemment, on peut pourquoi pas euh, parce que moi, je trouve que l'argent, c'est tout un tas de, de pression, que ça met la jalousie, ça met le, les règlements de compte, ça, ça fait énormément de, de, de rumeurs, de bon, euh, les critiques, euh, tout, tout ce qui s'ensuit, quoi C'est dommage Enfin, c'est dommage Ma vision des choses, moi je vous ai dit euh, précédemment, euh, bon, j'ai fait un aperçu quoi, je pas rentré dans le détail, euh, sinon euh, je serai là encore jusqu'à demain matin, donc euh, j'ai fait un aperçu quoi, vous savez euh, ce que je pense, voilà quoi, et sinon, euh, bah, quoi vous dire de plus euh, bah, Soyez euh, soyez tous les bienvenus, hein. euh, je euh, j'en je suis, suis ravie et je, même de mon tour je continue toujours à vous suivre pour les personnes qui m'intéressent, pourquoi pas toutes, hein, parce qu'il y, y, y a des choses que ça m'intéresse pas, je, je, je ne communique pas, quoi mais ceux que, à qui je, je m'intéresse je continue toujours à vous suivre, à toujours, à, toujours à, à consulter votre, euh, votre page qui, qui, qui m'intrigue aussi. Hein. Euh, J'aime aussi euh, ce que vous faites. Il euh, y, a, y a diverses choses, quoi. C'est magnifique. Il y a beaucoup de choses qu'on qu peut visionner. on peut euh, Voilà, quoi. Voilà. bah écoutez, moi je finis euh, cette vidéo, hein, cette petite partie, et je vous souhaite une euh, bonne continuité à tous, euh, ainsi qu'à toutes les artistes, à tout, à tout ce monde quoi, euh, euh, et bonne chance pour la suite, hein, hein et, et que les, les, les moments suivants euh, euh, continuent toujours euh, avec... Euh, c'est comme vous le méritez, hein, que continuez hein, sur votre euh, objectif, pas ce que je, je souhaite de vous, euh, mais euh, selon euh, vos, vos, vos objectifs, ce que vous avez l'intention de faire euh, dans vos projets. Euh, et, et moi, euh, tout pour ce que je ce que, ce que je vous souhaite pour vous, c'est tout le meilleur. Et que le succès continue, ainsi que pour les artistes indépendants. C'est pas évident, c'est un métier qui n'est pas facile, je comprends, et bon courage à toutes, hein, et... ainsi qu'à tous les... ceux qui ont perdu leurs proches aussi, mais euh, courage à tous, parce que bon, dites-vous bien qu'ils sont à vos côtés, c'est plus que c'est pour moi c'est quelque chose de vrai c'est euh, il est à vos côtés euh, l'esprit son âme tout est à vos côtés et qui continue toujours hein, c'est qui vous protège hein, voilà bah, sur ce je vous souhaite une, une agréable euh, soirée, une bonne journée pour divers euh, pays, parce que bon, tout le monde n'a pas d'écrans horaires euh, euh, pareil, qui soient identique. donc euh, je dis pour tout le monde, hein, bonne soirée, bonne, bonne matinée, bonne journée, et plein de bonnes choses. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt, au revoir.